partie du mois jusqu'au 20, hein. après c'est vous. Mais euh, pour l'instant c'est le Capricorne, donc c'est votre secteur 12. C'est un secteur quand même très mystérieux, euh, qui est difficile à interpréter parce que c'est un secteur d'ombre, on ne sait pas trop, il y a du mystère, il y a de, euh, du brouillard, enfin bon c'est pas un, un secteur d'action, hein, vraiment pas. Euh, Heureusement que vous, on va voir que Mars vous donne de l'énergie, mais c'est pas le soleil en Capricorne qui va vous donner de l'énergie, en tout cas pas pour vous, hein? alors peut-être que vous vous occuperez des autres, que vous serez très dans un besoin de, de rendre service, de, de soigner, hein? souvent avec les planètes en 12 on a tendance à vouloir soigner les autres, moralement ou physiquement. Hein? Euh, donc euh, bon, euh, en plus de ça, il euh, euh, y a un côté aussi euh, collectif. Hein? Et euh, par exemple, euh, il peut y avoir des événements qui vont toucher le, le collectif, qui vont toucher tout le monde, euh, des décisions qui vont être prises, que, qui ne seront peut-être pas appréciées parce que bon, le soleil va passer sur saturne malgré tout, et puis sur euh, Pluton aussi. Donc bon, là je reste très réservée sur les décisions qui seront prises après le 20. Bon anniversaire à tous au premier décan en particulier puisque c'est vous qui allez euh, être au premier plan. Euh, malheureusement, le Soleil va être en dissonance tout de suite. Hein, pour ceux qui sont nés là, les trois quatre premiers jours du signe. Euh, avec uranus et ça va répéter hein, une situation que vous connaissez bien, une situation un peu anxiogène, un petit peu euh, où, où vous savez pas où vous allez, votre avenir n'est pas euh, aussi euh, joyeux que vous le voudriez, euh, mais c'est en train de se terminer, vous avez, vous avez déjà payé assez cher, hein, euh, c'était euh, depuis deux ans hein, à peu près, donc euh, L'aspect se termine là, euh, bon, euh, au mois de mars, ça va être autour du 2e décan. On en vient à Mercure, votre planète du travail, de la vie quotidienne, des petites choses de la vie quotidienne, des relations avec votre entourage, vos collègues, etc. Euh, Mercure va être en Capricorne, hein, elle est à côté du soleil jusqu'au 17, et donc ça va être la même ambiance hein, au niveau de vos relations avec vos collègues, peut-être que vous vous sentirez un peu seul pendant cette période. Il hein. y, a, y a un peu une notion d'isolement avec mercure euh, en capricorne. Alors peut-être que vous aurez un travail qui va vous isoler des autres, hein. c'est possible. Vous soyez obligé de vous concentrer sur quelque chose et, et que ça vous isole des autres. Mais attention, hein, avec le soleil et mercure en capricorne, il peut y avoir aussi un petit peu de distraction, hein? c'est-à-dire que vous pouvez vous prendre les pieds dans le tapis, rater la marche, vous voyez ce genre de trucs un peu idiot, parce qu'on est distrait, on a la tête en l'air, euh, bon, on va vous dire, moi ça m'arrive tout le temps, hein? mais euh, bon, euh, moi je suis un peu professeur tournesol, hein? donc euh, attention tout simplement à euh, ce côté euh, distraction, euh, avec mercure en capricorne, et puis mercure va rentrer en verseau le 17, c'est-à-dire qu'elle va rejoindre, elle va précéder même le soleil de 3 jours, et faire donc le même aspect de dissonance avec uranus que va faire le soleil, donc bon ça va être... je veux dire ça va pas être quelque chose de différent, hein, ça va être la, la, la même problématique que vous allez peut-être euh, penser euh, différemment, euh, à laquelle vous allez réfléchir avec quelqu'un, euh, euh, parce que les solutions euh, ne sont pas loin, la fin n'est pas loin, je vous l'ai dit. Euh, donc euh, bon, si quelqu'un vous donne des conseils, si vous en parlez avec une personne de confiance, surtout écoutez bien ce qu'il ou elle vous, va vous dire, parce que vous avez tendance, bon, à demander des conseils, mais à n'en faire qu'à votre tête! Hein. Là, le Verseau, bon, pour le faire bouger, le euh, faire changer d'avis, c'est un petit peu euh, difficile. Donc euh, essayez quand même d'écouter les conseils euh, qu'on vous donnera. Mm -hmm. On en arrive à Vénus et Vénus elle commence l'année chez vous, hein, mais elle est déjà bien, bien, elle a bien entamé son parcours dans votre signe, puisque elle, elle, est, elle en est au milieu. Hein, donc euh, euh, disons que jusqu'au 13, euh, elle ne fait aucune dissonance, et que donc vous allez être bien, bien dans votre peau, bien avec vous-même, ce qui n'est pas toujours le cas parce que vous, vous aimez pas toujours. Hein, euh, vous vous sentirez peut-être aimé, euh, vous vous trouverez pas mal quand vous vous regarderez dans la glace, enfin il y aura, vous euh, voyez, des moments comme ça où vous, où vous serez bien et bon, alors pourquoi pas, il n'est pas exclu que vous fassiez une rencontre hein, quand même, euh, c'est pas du tout exclu, euh, dans la mesure où euh, quand Vénus est conjointe au soleil, elle est quand même assez forte, hein, euh, donc si vous faites une rencontre, un petit conseil, ne vous emballez pas, ne vous précipitez pas, hein? on sait que Mars est en sagittaire et que donc il euh, y a euh, possibilité d'emballement. Hein? Prenez votre temps, hein? on n'est pas aux pièces, donc euh, euh, prenez le temps de, de rencontrer l'autre et de le connaître hein, avant de, euh, de vous engager, si jamais vous voulez vous engager, parce que le Verseau, hein, pour s'engager, euh, il faut quand même... Euh, ça prend du temps. à partir du 13, Vénus sera en Poissons, et bon je pense que ce sera mieux même pour vous que Vénus en, dans votre signe. Dans votre parce que d'abord en Poissons, elle est très forte, et ensuite elle va être dans un secteur qui correspond à vos besoins. Besoin d'amour, besoin de caresses, besoin de tendresse, etc. Besoin d'argent aussi, hein. Euh, bon, alors, elle peut effectivement être généreuse sur le plan financier, ça n'est pas exclu, mais elle va être également généreuse si vous avez besoin qu'on vous manifeste de la tendresse, de l'amour. Bon, je pense que, en tout cas, si vous avez des personnes dans votre vie, même des amis, vos enfants, vos parents, enfin bon, il y aura des manifestations de tendresse, d'affection qui vous feront vraiment du bien, ça vous réchauffera le cœur. On va parler de Mars maintenant, je vous ai déjà dit d'ailleurs qu'elle était en Sagittaire hein, tout le mois, et que c'est excellent pour le Verseau, parce que D'abord c'est la, la maison 11, le secteur 11 et le Verseau est le 11e secteur du zodiaque. Donc c'est votre secteur, hein, le sagittaire, et euh, avec mars dans ce secteur, eh bien toutes les qualités et défauts du Verseau sont exaltés, sont mis au, au premier plan, euh, sont activés. Hein, C'est-à-dire que vous allez avoir mille idées à l'heure, vous allez avoir plein de projets en tête, que vous allez euh, anticiper des événements, des, des succès, des choses. Peut-être même trop, hein, parce que parfois faut faire attention, euh, il vous arrive d'être euh, quand même un petit peu dans l'utopie, hein c'est-à-dire que vous parlez euh, de, de mille projets et sur les mille projets, euh, parfois ils sont tous à jeter à la poubelle. Hein euh, bon, là c'est pas le cas, hein vous avez très certainement une idée en tête euh, ou quelque chose que vous avez mis en route depuis longtemps d'ailleurs et qui, euh, euh, bah, qui commence à marcher et, et ça va être poussé hein, par ce mars euh, parce que vous aurez la foi aussi, hein. vous aurez foi en vous, foi en, en ce que vous faites et ça, euh, bon c'est toujours positif. Euh, d'une manière ou d'une autre, les choses auxquelles on, on croit vraiment euh, et celles qui sont réalisables, hein, attention, euh, mais celles auxquelles on croit, et eh ben ça marche. Hein. Quand vous vous donnez euh, les moyens et quand vous vous créez les bonnes bases, eh bien vous êtes parti là pour euh, atteindre quand même des... parfois des sommets puisque euh, Saturne va rentrer chez vous au mois de mars. Bon, on va pas être, aller très loin, hein, juste sur le premier degré ou, de, ou deuxième, mais bon, quand même ça, ça dit que euh, l'une de vos ambitions pourrait vraiment